Ah ben bonjour mes chers élèves de deuxième année primaire, c'est OEA. Je vous présente maintenant la euh, méthode de français. Euh, votre cahier d'activité, veuillez s'il vous plaît euh, poser devant vous l'arbre. On... on va voir euh, des reprises, une sorte de révision pour les prochains contrôles. On va d'abord euh, comprendre les exercices de page 15 et après on va faire la correction c'est une sorte de reprise et soutien range les mots dans le tableau alors on voit ici un tableau euh, avec ces deux colonnes les noms et les verbes qu'est ce qu'on va faire on va aller on va ranger les mots dans le tableau les noms et les verbes Deuxième exercice, c'est vraiment facile. Barre le mot intrus dans chaque liste. Il y a un mot étrange qui ne ressemble pas, ne ressemble pas avec les autres. On va les barrer. Approfondissement. Euh, nous allons euh, entourer le verbe et souligner les noms dans les phrases suivantes. Et, et après, on va recopier les noms propres soulignés dans les phrases et barre les mots dans lesquels tu n'entends pas le son O. Et entoure dans les mots que tu n'as pas barré les lettres qui transcrivent le son C'est vraiment facile, c'est la page 15. Ouvrez s'il vous plaît page 15 et suivez avec moi à la correction. Alors, Gérard, homme, marchand, ville, palmier, vélo, marque, Wafa. alors je répète encore fois, girafe, marchand, ville, palmier, vélo, maroc, Wafa. ce sont des noms et les autres ce sont des verbes. Par exemple, mange, écoute, obéissant, dormez, écrire, nettoie, parle et répondre. Je répète encore fois, les verbes sont mange, écoute, euh, obéissant, dormez, écrire, nettoie, parle et répondre. Ce sont des verbes. Barre le mot intrus dans chaque liste. Euh, on a ici po -ésie. Po -ésie. poésie. Poésie. Poésie. Domino. Olive. Laura. Jolie. Mot. Océan. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Monton. Hein? Il n'y a pas de son O Domino. Domino. Olive. Tu vois? Odora. Joli. Mot. Océan. Monton non? Hein? Alors, il montant, Il faut barrer. Autruche. Autruche. Dinosaure. Gauvrette, chausson, esquimau, artichaut. Hein? Tente, voilà. Tente. Il faut barrer tente. Chapeau, chapeau, beau, cerceau, couteau, rideau, bateau, radeau. Et ici, c'est quoi? Ibou. Alors, le mot, on va. Barrer le mot intrus dans chaque liste. Il y a ici trois listes. Premier mot, c'est montant. Euh, c'est tout à fait différent aux autres. Ah, bon. Tante, voilà, hibou. Montant, tante, hibou. Ce sont les trois mots qui sont intrus ici de chaque liste. Alors, on le verbe et souligne le nom dans les phrases suivantes. Alors, mon père prépare sa valise. Il part en voyage en France. Ma mère le conduira en voiture à l'aéroport de Fès. Il restera une semaine à Paris. Mon père prépare sa valise. Alors, on sait déjà que le verbe se place toujours aux deuxièmes places. On se place toujours au deuxième place. Prépare. C'est le verbe préparer. Alors Qu'est-ce qu'on dit Qui prépare sa valise C'est mon père. Alors, mon père prépare sa valise. Prépare. C'est le verbe. Il part en voyage en France. C'est par... Et tu vois, c'est le verbe partir. Ma mère le conduira. Conduira. En voiture à l'aéroport de Vest. Elle restera une semaine à Paris. Restera. Alors, prépare, part, par, conduira, restera, ce sont des verbes. Et celui, le nom, dont les phrases suivantes, les noms, c'est père, seulement, valise, voilà. Voyage, France, euh, mère. Voiture, aéroport, fesse, semaine, paris, alors, père, valise, euh, voyage, France, voiture, aéroport, fess, semaine, paris. On copie le nom propre, ce n'est dans les phrases. Alors, les noms propres euh, qui commencent par majuscule. Par exemple, euh, France. C'est un nom particulier. Fess aussi. Paris aussi. Alors, France, il commence par majuscule. Fess, c'est un nom d'une ville. Paris aussi. C'est la capitale de France. Par les mots dans lesquels tu n'entends pas le son. Alors, qu'est-ce qu'on dit un péloquin Un loucou. Alors, il y a deux. Parce qu'on a le dos et en forfe. Péloquin et loucou. Péloquin et loucou. Alors, ici c'est dragon et bouton. Dragon et bouton. Et ici c'est poisson et laine. Les deux derniers. Un poisson et laine, toujours. C'est un jeu, tu vois. Ici au milieu, un jeu. Voilà. Et on tourne dans les mots. On tourne dans les mots. Que tu n'as pas barré les lettres qui transcrivent le son. Normalement, il y a trois façons de transcrire le son o soit avec o soit avec au soit avec eau comme l'exemple de le dos un fauve et un escabaud un escabaud la beauté tu vois voilà c'est fini pour aujourd'hui on a fait la correction de la page 15 une sorte de reprise pour bien comprendre les leçons de langue de langue française c'est réservé uniquement pour les élèves de c 1 à la prochaine vidéo